Allez, encore. Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui les gars, c'est le grand jour, on vous l'a ramené, ça fait longtemps que vous l'attendez. <rire> Alex Villani. Avec grand plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui euh, Aujourd'hui, on va faire une séance pull. Pull, euh, séance tirage, dos, biceps, arrière d'épaule. Moi, bon, je suis blessé à la jambe, donc on peut pas faire les jambes. Ça commence Vous êtes trop fort <rire> au pec, donc on fait pas les pecs. Donc, on va faire des pecs. <rire> vous avez fait des pecs hiérarchologiques ouais. ouais, on les a fait hiérarchologiques. Donc, c'est vous qui suivez ma séance Je bon, suis avez... ensuite, ensuite on au ismio. Et ensuite, des charges. Et on essaie de faire une, une rêve ou un kilo de plus que toi à <rire> chaque fois. C'est parti On chaud. On suite. commence par quoi On va commencer par des tractions. Ah, ah ouais. ouais. Non, vous faites pas de traction. Si si, si, si les on les fait sur lestée Lestée Ah bah. C'est un homme. Il n'y a pas des bras si longs que ça non plus. Ah, hein. a... Moi j'ai des bras longs, moi. Non. Bah ah, proportionnellement bras longs, à mon corps, ouais, non. J'ai pas des bras de singe mais... non plus, mais... Non, ça va moyen hein, en vrai. Là tu fais quelques séries de chocs. Ça Chauffe, ça chauffe, Chargé, les gars. Ça chauffe, ça chauffe. Oh, depuis le temps qu'on devait la faire, cette vidéo, Ah, ça fait plaisir. C'est une fierté. Hein. J'ai repartagé une photo, une photo de Pimouche. C'est énervé, hein. ouais. énervé. Hein. Non, mais franchement, les clair. gars, vous avez un physique pour de vrai. Là, vous avez atteint un, un physique d'eau, des physiques, des perfs de haut, physique de haut. Des ah là, moi, des personnellement, c'est motivant. Ce mais... qui me motive déjà, c'est les physiques naturelles. On est à je à suis persuadé qu'ils sont naturels. Bah, c'est vraiment quelque chose qui est inspirant pour moi. On je à les gars. Notez bien ça en commentaire. Je veux tous les commentaires, ça soit ça. Vous êtes chaud? Allez, l'échauffement, lui, c'est une série. Bah après on, on augmente tu progressivement par curiosité on va, Je vais mettre 30 Après 6 suivraient hein. pas Je suis même pas sûr de les faire Je suis vraiment nul autre action Ça marche oh ouais, aussi quoi, hein, Du corps ça marche, ça, ça marche aussi, aussi. La Première série je vais suivre Deuxième peut-être Après 3-4 tu vas rigoler façon moi je fais 3 séries par exemple non, Moi si tu fais à 73 tu peux l'atteindre Tu vas devoir sauter un petit peu. À 73 à 75 c'est ouais, ça 71 Et moi c'est ouais, ouais, 75, 75 euh, Le soir ouais. 73 Quel menteur le <rire> 73 le matin Tu vois la muscu ça tasse un Un hein, menteur <rire> C'est propre ça va C'est facile Ouais, je peux monter moi. Je t'ai dit le dos c'est ma séance gros. Hier ils m'ont pris pour un faible au PEC, les 60, j'ai pris les 50. Ah on m'a dit t'as fait 5 reps avec 60. Ouais ouais quand même, je les prends sur une série. Toi 12 Oh moi ça des vérins à base des bras. Le T-Rex du fil d'AM. T-Rex pourquoi C'est parce que t'as les bras courts S'ils disent que je suis comme ça, c'est enfoirés quand je pousse. Bon la séance, on attaque. Ah là, il commence à charger. Enfin, tiens, on va avoir le droit de voir Alex Tony ou pas Ouais. les gars, je suis à la et tout pour vous là. Nous aussi, on a tourné TWM ce matin. On va avoir un ventre plat. T'as pris combien là 30 kilos. Là, c'est du clair, sérieux, les le gars, le... 6-8 reps, okay, on ne tire pas les 6-8. Là, ça devient bon. dur. C'est PJ moi qui m'a surpris, je le voyais pas si massif. Je savais qu'il était sous coté En vrai, PJ, 70-80% des gens qui le connaissent euh, pas en vrai, qui le suivent et qui le voient, ils lui disent ça. Ouais, là, il a pas euh... fait une rep avec les 30. Allez, c'est pas grave, c'est au poids du corps, frérot, allez. Malade quoi. Pas d'ego, frérot, dans l'entraînement. <rire> tu vas faire combien 9, c'est 12. Ça il, il me voit à côté de lui. Ouais. Lui il est grand. Ah. Bah, lui il paraît plus maigre et moi je paraît plus maigre. Okay. Là c'est très loin, Linois. Ah, ça va. Je te jure c'était lourd, que, c est c est... Que... je pouvais pas en faire une de plus Dis-moi si je suis une salope hein, aussi, non C'est la merde à se mettre en place Oh. A oh. tout moment, ma clau elle part T'es content, tu vas le voir tout nu Ouais, c'est l'objectif hein. hein. Serre les jambes, serre les jambes pour être plus T'es C'est un ouf, c'est trop dur mais... J'ai aucune force, je vais rester au poids du corps Comment ah, vous faites Ça repart sur 30 là Ouais y a des bras aussi gros que les tiens oh, ouais, Je crois que c'est du 45 euh, bien De bras comme toi Après <rire> il est autour de mon poids aussi C'est pour ça hein. Moi je m'avoue vaincu sur le dos hein. Si tu te démerdes pour le battre Je te le dis Et toi là c'est ton nouveau TWM Alex Ouais okay. Vous savez les gars ça change tous les mois Tous les mois vous avez okay. un nouveau programme Vous suivez le programme de la clé euh, qui vous inspire Les gars Instagram hein, Les sujets qu'on atteint les 5000 Dernière Dernière série Allez, voilà. Si propre de deux. Objectif 6 alors, les gars. Non, objectif 7, propre non, comme ça. Ça devient dur, là. Il a pas fait 6 pour rien, gros. Là, je vais envoyer tous les muscles possibles. C'est ton truc des ouais. ouais. Allez. Ouais. Encore. Ouais. Encore. Allez. Encore. Encore, monte, monte, monte. monte, monte. Yes. Plus haut. Allez, vas-y. Allez, encore. Tous des Bon, on cherche encore une. Ouais. Allez, 8, c'est bien. C'est go, cool, hein. ah, C'est bien, c'est bien, vous allez voir, on voir. T'es Il aime bien tes barres, Alex. Hein. T'as pas une barre large ici, Alex Avec ça, je peux pas le faire. Non, oublie. Oh. Moi, ça me fait mal aux ah, épaules. Tu la prise de triangle ah, ouais, Je ne vais jamais en serrer, ça me fait trop mal aux épaules. C'est vrai C'est ah, vrai, vrai Je vais essayer, mais... Mais écarte les mains, alors. Bah ouais mais je peux pas. Comment ça fait que ça te fait mal aux épaules Manque bon, de souplesse. Si ça te fait mal, on fait autre chose. Hein. Ou tu fais du rowing à côté Non, ça va. T'es sûr Ouais. Oh, je veux pas vous blesser les gars. C'était lourd Non. Ouais, D'accord. c'est juste ça. J'ai des gênes à l'épaule quand je fais ça. Ah ouais. Là, c'est la poigne qui est dure. Putain. je On dirait un gorille. Regarde, <rire> le gorille. Ça charge 80 Pour... kills. Allez, tu ne fais pas sans ça en ça m'a paru déjà. Quoi oh, Allez, vas-y. Non, là, tu me oh, flexes. ton ego, là. Si, si, là, là tu pousses avec l'ego, là. T'as intérêt à avoir un mouvement pour. Regarde bien, ne vous inquiétez pas. Ça va être du soulever de terre tes bas. Et nous, derrière, on passe. Ah, oh, putain. C'est oh, bon On a de la serviette. Ah, bah ben, solide. Allez, oh, 3. Crème. 4. 5. Les trapèzes, ils vont exploser. 6. Ouais, 8. Arrêtez, monsieur. 8 c'était pas 8 euh, trafiqués, hein. c'était vraiment propre. Même il me chauffe. Ouais, hein. bah, vous avez mis la pression, j'ai ah, <rire> plus le choix. Ça, ça va être trop lourd. Moi, il sont pas que j'en ai pas. un Ah ouais, là, ouais. Ah ouais J'ai perdu. Oh non, t'as vu ah, ça. Allez, bon. Une, deux. Déjà, il faut serrer les mains très fort pour pas que ce soit là. serviette qui te serre la main. Il va lever le rack avec. Ouais, tout là. Faut au moins qu'il y en a un des deux qui le fasse. Oui, tu en as fait Faire du soulever de terre tes barres à la fin, mais ça va passer. Vraiment, ah c'est un Mais peu... Ouais. Ou quoi C'est trop lourd Serre fort les mains. Serre, moi, serre ouais. vraiment, serre les dents et vas-y, envoie. Attends, le départ, il est envolé. difficile après, c'est bon. Allez. Ouais. Je vais perdre un pied si je ne fais pas gaffe. Ah. C'est propre, c'est propre. Tu veux que je décharge Envoie, envoie. Si, j'en ferai pas une de plus. Bon. Wow J'ai la tête qui tourne. Avoir. Non, non, non, c'est la force. <rire> oh <coughs> Allez, au moins 6. C'est lui on dirait. Bah ouais, lui aussi. Allez. Propre, encore. propre. Allez la sixième. Allez encore. Encore. Ça fait le tap. Ça paraît facile quand 8, même. 8, 8. 8 ouais, il y en a La 8. première, tu la comptes. Hein. Tu vas reprendre la charge là, là On va essayer, hein. 6 objectif. Il est beau, il est beau. Il est beau. Il y a... Attention Alex. On va le finir. Allez bon. Hein. Allez vous. Allez, vous. Ah non mais je t'ai dit, hein, moi je me suis fait surprendre aussi gros, pas une sens abdos. C'est bien. Là. Allez vas-y enchaîne, enchaîne. Ah la tête comment elle tourne Ah oui, même en ayant tout donné, j'ai pas été chercher 8. J'ai jamais pris autant tes barres. Yeah. Encore, on va chercher les 8 là. Il me chauffe. Allez, allez Allez, allez. Encore Voilà, vas-y frérot, vas-y Voilà wow. yeah. Bon ça. Comment ça tu t'arrêtes à 6 Je te mets Non, non, non, c'est bon. Franchement ça c'est une bonne charge je pense. Hein. Moi je m'avoue vaincu depuis le début, donc euh, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez oh. hey. oh. C'est bon, c'est propre, c'est propre. Putain, Waouh Tu veux mettre l'eau Ah ouais, il est chaud. C'est une charge de... Coupé. Oh. Coupez la caméra. 20, 40, 60, 80. 100, 120, 140. Allez, haut. 1, 2, 3. 4, 5, oh. va chercher les 8, 6, allez, 7, 8, incroyable, incroyable. Oui, bon, 120 kg là, plus 140 avec la barre, 140 kg. Hein. après t'as pas tout à fait parce que tu la soulèves pas entièrement ouais, ouais, celle-là, ouais, ouais, on va dire 10, donc, là ouais, ouais, ça m'a fait tourner la tête, décharge un petit peu, un petit peu beaucoup, moi je vais en enlever 3 des plaques là, 2, 2, 2, 2, 2, vous propre. étiez à l'aise, on te laisse 4 du coup, et c'est comme ça on verra, ah là c'est bon il a vengé PJ je te le dis, Oh, c'est beau, c'est beau. Allez, c'est les mains qui fatiguent. Continue. C'est bien. Oh. bien. Allez, C'est bien. Tu veux que tu t'assistes Allez, frérot, oh, allez. Allez, force. Commencez pour l'assister, c'est là. Voilà. Comme un peu ça de fun, Arrête. <rire> allez, allez. penche, penche, penche. C'est bien, là. Bien. Il y a ouais. des étoiles, elles sont arrivées au bout de la huitième. Wow. Bon, c'est humilié. Non, ça va traction. Non, non, là, c est c est... Moi, traction, ça a été, ça, c'est juste la prise. Et l'exercice, c'est pas du tout mon truc. Là, bien, donc bien en avant sur la barre, bien avancé, de manière à ce que les disques ne vous fouettent pas le cul. Ils vont Et ça cul, va vous forcer hein. à amener le coude loin derrière, bien collé au corps. Et là, le déséquilibre, ça vous fait travailler à mort. Le gainage, les abdos, ça va être dur. Et ça, dans le TWM, ils ont des, des vidéos où on explique chaque exercice. Comme ils viennent vous faire, les gars Ouais, tout l'entraînement, en fait, hein, à chaque fois. Ça va être dur pour la <rire> épaisseur de la barre. Là, là ça, ça toujours, fait un TWM en live. Ouais, comme ça Propre. Et là, les, le gainage est super important, les gars. Ça va être dur. Ça a l'air facile quand il le fait, mais j'ai ouais. l'impression que ça ne va pas être facile. C'est comme Non, je pense ça va. Ouais, ça il sent déjà. Il sait qu'il arrive pas sans. Regarde-moi cette avant là t'as. Allez, gros. Moi, ouais, je suis pas bon là. On va faire attention quand je finis. Je descend. Ah non, le poids ça va. Hein. Ça va Ouais. Parce que ça descend. Non, non, tu vois, je pense que... Ça va Ouais. Tu vois, ma main Avance-toi un petit peu. Ouais. On va derrière le Allez, allez, Allez t'en restes deux gros. Tu l'avais, voilà. Nickel. Toi c'est beaucoup en half dans ton TWM. Uh, push pull legs beaucoup Just en ce moment. Play. Et là celui de ce mois-ci c'est half half PPL, 5 séances. Ok, costaud. Wow. Hein. On enchaîne Tirage planche. On va Alors, le faire au, au sol et on, on va le faire, faire en incliné. Là c'est bon mais l'amplitude la... elle sera suffisante Bah on travaille la partie c'est sûr que l'amplitude Ouais toi tu te poses top pas la question <rire> C'est gratuit d'où C'est <rire> gens pensent à nous C'est <rire> archi gratuit ça Non mais si regarde Parce qu'en vrai t'as juste à remonter un peu plus ouais, si tu l'as pas Ouais c'est vrai Tu vois et tu mets le haut euh... C'est vrai Moi c'est ce que je, fais. je voulais ouais, mettre en même Je pense 24 et on voit en série de 10 une série de ouais, 10. C'est bien <rire> de séance de façon avec une de rotation vas-y carte de, de séance dos, elles ont rien à voir avec les miennes je mets vraiment aucune intensité dans le dos c'est ouf ah, toi tu pourras faire beaucoup mieux Tout pour rien sur le dos on est on est jamais de dos c'est j'avoue. On on peut mettre un peu plus je suis curé bien bien frérot oublie pas le demi-tour la rotation voilà on voilà. va chercher loin euh, C'est plus ah. chiant hein ça tourne Allez force. farce On va mettre plus lourd alors Ça ah, y est, c'est facile là Il a touché son ego, il est toujours plus lourd Allez 3 4 5 6 Allez Il fait trop le On va prendre des 5 ans. <rire> Combien 12 Oh, ça va à l'échec allez 14. 14 15 15, 15. C'est bon arrête toi de paniquer c'est bon après c'est moi qui <ri> Et voilà. faut pas à mettre des Italiens ensemble qui s'entraînent, y a trop de oh, d'égouts en jeu. Dans des certaines conditions, je suis d'accord. Ouais, faut me laisser les goûts de ce côté, pour pour avoir des mouvements propres. Mais je suis désolé. Si t'es assez intelligent pour te rendre compte que t'as une mauvaise position et que tu vas te faire mal et machin, y a rien de plus motivant que de s'entraîner avec des mecs qui ont des bonnes paires, vouloir faire mieux, vouloir faire plus et c'est pas vouloir écraser l'autre. Tu sais, c'est comme ça, c'est la vie. C'est tu te motives des autres. C'est les fort, hommes, est on a toujours été en concurrence. C'est comme ça. Que tu progresses, c'est plus tu mets lourd, plus tu vas progresser. C est c est tu vas m'en donner une grosse. faut faire non plus. Je le baigne, en parle plus. <rire> ah, vous l'avez été Trop Combien 16, hein, oh. du coup. Allez, 10, 16, 14, et 16, bien joué. Je peux poser. <rire> ouais. ah. Non, je vais pas le battre. Encore, encore, encore, lâche-toi. Eh, 12. Je vais pas le battre, c'est moi. Bon. Si je le bats, c'est en faisant du soulevé de terre. Hein. <rire> 12, c'est bien, je fais honneur, on va dire. Je fais un petit oiseau, arrière ouais. d'épaule, biceps, non tué. Terminé. Dans ce mois-ci, j'ai les séances half body, on va dire, où il y a pas mal de super sets, des biceps, -set, un petit de circuit, machin. Moi, c'est des séances qui sont beaucoup plus dures mentalement. Donc, half, jambes, épaule Oh, j'aime oh, pas ça. Et, et tu pecs. commences par les épaules ou... Je commence par les jambes, non, c'est mort. Ah, c'est bon. dur après. Je commence par les... parce que, Et après, pec dos bras, push, pull, legs. Du coup, jambes, épaule et pecs dos bras, c'est des séances, on va dire, plus hardcore au niveau de l'intensité, parce que biceps, triceps, machin. Mais là, push, pull, legs derrière, boum, on ouais, On un muscle, on essaye de faire un peu plus force, volume, force tu vois, vraiment. La fin, Histoire que dans la semaine, on est complet complet. Bah, je m'entraîne plus comme ça, moi, en PPL, tu vois. Moi, sur mon TWM les mecs, c'est beaucoup de PPL. à ah, la force, c'est chez Pimo, ça J'ai vu, j'ai vu, t'as bien bossé. Ouais. Carl Zottmann. Ah, je l'ai mis dans le TWF. C'est bien ce travail des avant-bras. Moi, ça me ressemble pas non plus, mais c'est pour ouais. ça que je le mets. Variété. Hop, rotation. Et là, vous bossez les avant-bras sur les centriques les gars. Ah, bon après bon ça, bon. un mois, de repos, plus de muscu ouais, ça, Moi, ça va être trois full body par semaine jusqu'à janvier. C'est pour ça que j'ai repris sur un body pour... ouais. Ouais, tu vois. Allez, Allez jusqu'au bout. Bon. Ouais. Hey, hein. Combien t'en as fait C'est le centre qui va être dur. Ah bien, lui il arrive à garder les coudes bien serré quand même. Il biceps si ça sert, sur le majeur. <rire> Ici. <rire> ah putain. Allez là, qu'est-ce que Je vais finir, je vais finir. T'abandonnes vite frérot Attends, j'ai les oh, poires roses là-bas. Tu vrai. veux les petits pois roses là-bas de la muscu ah. hier. Hier il y a une grande discussion. C'est une planie, c'est un démoniaire. Ouais, rotation en haut. Ouais, toi, t'avais même problème que moi. Toi, t'as deux cuisses aussi au niveau des vilaine, bras. Une vilaine souplesse. Mais toi, soulevez terre, il y a des gros flas. C'est clapé. Sérieux arrivé De 40, quand même. De 40, c'est bien. Pour une comme la mienne, ça va. Mais ça n'a rien à voir avec le c'est on te met 2.40 c'est une bonne paire par le binot. Parce qu'après sur les réseaux maintenant on vaut du 2.80 et du 3.20 naturel Mais 2.40 c'est une très bonne paire 3.20 <rire> qui, fait, qui fait 3.20 au deadlift? Richemont, Rico Powerlifting Tu vas choquer les est et... Ah ça me dit quelque, ah, quelque chose T'as jamais vu ah. Ça me dit quelque chose Après moi t'as vu un champion. Je reconnais mieux les têtes et les physiques que les blazes Je retiens pas trop les mains Ouais ah. ce fait je pense même si je prenais les meilleurs produits du monde Putain moi je pensais soulever de terre un... ah. il y a des petits bras ouais, je suis obligé de faire. C'est vrai que t'arrives. les je Jusqu'où ils arrivent En fait je suis longing, j'ai des jambes longues, préparamment buste. Donc du coup ouais. les en fait, bras t'as l'impression que ça va, mais non, c'est juste que ça c'est tout petit. <rire> c'est mieux ça que l'inverse hein frérot. On oh, j'aurais fait pour avoir le buste plus long. Ça ne plus fini quand t'as le buste long. Les jambes, ça, ça fait tout. Un centor, ouais. Et c'est quoi les conditions pour euh, intégrer les TWM <rire> Esthétique naturelle. Ah là, on a été validé, les gars. Ouais. Les gars, qui veulent le physique de Pimousse Dans les ouais, commentaires, dites-le. Ça me à une bûche, frère. T'es un malade ou ouais, quoi une ça, une fait de ça, ça fait solide, ça fait bonhomme. C'est fini On a enlevé le t-shirt On vient de faire pas mal de photos Les gars vous allez les retrouver Sur notre Instagram DJOFITNESS directé, Alex okay, Time, BODYTIME Fitness fusion. Il y a toutes les photos Allez voir ça Il est énorme en vrai Ah ouais ça, franchement, vous me battez les gars, mais vraiment. vous êtes aussi esthétique et fort que... Ouais, juste fort, ça envoie à moi, t'inquiète, mais... pas de problème. Et vous me direz dans les commentaires au niveau... Est-ce qu'on a assuré quand même physiquement au niveau des perfs En tout cas, c'était sympa, merci. Vraiment, de bah, nous avoir accueillir les gars. Et vous venez quand vous voulez bah, Demain, est demain, est... demain <rire> vrai, on est en Les TWM, ils sont disponibles là, les gars. TWM, Army Alex, Army Joanny, Armi Albino. Ça pas me toucher comme ça, là. Ça, ça, ça fait <rire> quelque chose Ça fait quelque chose Les gars, la première semaine... Ouais, ça m'a fait quelque chose. <rire> non, mais je te demande, c'est Quoi que... Non, non, non. Les gars, la première semaine elle est offerte pour vous, pour le TWM Plus oui. ou le mien. Allez checker ça, c'est sur le site internet. Sans engagement. Sans engagement en plus. C'est offert, c'est-à-dire il n'y a pas de. Tu carte, rien. Et en plus, à tout moment, il faut résilier à partir du moment où elle s'abonne. Incroyable, si vous voulez vous entraîner comme nous, les gars. Foncez, il y a la jet, il y a tout ce qu'il faut, les compléments alimentaires. Vous avez kiffé, on est là depuis 10 jours. On a bossé, on se leva à 5h du matin, on a vraiment fait des grosses journées. Chinois, hein. Mais par contre, la prochaine fois, c'est moi qui teste un jour. Enfin, je dois tester deux fois d'ailleurs. Une fois tenté de lever, le mais une tiens le tien, ça Quand été. tu veux. On est Là, bien. je vous ai pris dans une de mes séances. Alors, il était bien à l'aise. Hein. et ben bah voilà. Bah merci. Après, le fit tant attendu. Voilà, c'est enfin ça fait gars Et merci aussi, c'est grâce à vous. Likez si ça vous a fait plaisir. Commentez surtout pour le référencement. C'était Fitness Fusion. Force, Force et fun.